Bonsoir à tous, bonsoir adorateurs, bonsoir adoratrices, je ne me vois pas sur euh, euh, le, la plateforme, euh, j'espère seulement que je suis connectée, euh, je ne sais pas si j'étais approuvée. Je vais renferme renfermer, devant lui. Oh yeah. Sa beauté yeah. et sa miséricorde yeah. m'accompagnent. Yeah. adorateur, adoratrice, désolée pour tous ces problèmes techniques. Euh, déjà, il euh, euh, y avait un problème de connexion, mais en plus de cela, je ne me voyais même pas connectée sur la plateforme. Mais c'est seulement maintenant que je vois que je suis en direct. Alors, shalom, shalom, shalom fait nous remettons cette soirée. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous savons que tu es là comme d'habitude. Nous savons que tu es au rendez-vous. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait en cette journée. Merci Père parce que c'est toi qui nous dirige Seigneur. Merci Seigneur au oh Dieu parce que nous, allons, nous savons que nous allons passer de moments, des moments forts encore avec toi. Nous savons Seigneur que nous allons vraiment... Euh, apprécier cette communion fraternelle, Seigneur. Merci pour les messages que tu as prévus. Père, nous, bén nous te bénissons pour toutes les personnes qui sont connectées et pour celles, celles qui vont se connecter plus tard, pour celles qui vont regarder en différé. Merci Seigneur et Amen, Amen, Amen, Amen. Je veux exalter le, se le Seigneur ce soir parce qu'il a changé ma, voix, je ma, ma vie. Pardon. Je ne sais pas pour vous, mais depuis que je suis la fille du roi des rois, que je suis la fille du seigneur des seigneurs. Ma vie a changé. Peut-être qu peut qu'elle n'a pas changé d'un coup de baguette euh, euh, brusquement, subitement, mais euh, au fur et à mesure de ma marche avec le seigneur, ma vie change. Il a fait de grandes choses pour moi. Il a transformé mon caractère et, et il a amélioré ma vie et je veux le bénir pour cela. Alléluia le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Je sais qu'il en a fait autant pour vous. Gloire, gloire, gloire à toi. Alléluia. Seigneur, tu as changé ma vie. Je I I was strong your voice as I was facing my strife facing knowing that you care I won't feel no evil you love me so I will never ever let you out of my mind knowing that you're dead Makes me feel like an eagle. You love me so I will never ever dismiss you from my side. You have changed my life with your loving touch. Oui, Seigneur, tu me fais voler au-dessus des nuages. Tu me fais marcher sur les nuages, pardon, et tu me fais voler au-dessus des tempêtes. I always rely on you. I cherish the time aspect. Every moment with you. Every moment with you. I'm at peace on long. You lead me during the night. Be so I will never ever take you out of my mind You'll always be mad of some À toi, tu es à moi et nous sommes liés pour l'éternité. Ton amour est comme du pain pétillant. Je n'en aurai jamais assez. Tu es le soleil de ma vie et c'est toi qui t'es qui alimente ma passion. Mon, mon futur est brillant. Lorsque je suis dans le bouillage Oh You have changed my life With your love at touch With your eye above the story Oui Seigneur tu me fais voler au-dessus des tempêtes the the Et tu me fais marcher sur les nuages You have changed my life You have changed my life Oh, Make me your your path. Path. You have changed my life. <laughs> you, you, change oh, oh, oh. you have changed my life. We can love in touch. Make oh, me oh. fly above the stars. You have changed my life. You have changed my life. Alléluia! Il a changé notre vie. Il a changé notre vie à tous et nous le bénissons pour cela. Alléluia! Oh éternel, nous te disons merci Seigneur, tu as fait tellement de grandes choses dans nos vies. Tu as fait tellement de grandes choses, Papa. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta compassion. Merci pour ta miséricorde, ô oh, éternel. Oui, Seigneur, tu as dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Papa, nous te disons merci, merci, merci infiniment, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, ô oh Dieu, pour le sacrifice à la croix de Yeshua. Merci, par ce sacrifice, nous avons été sanctifiés, nous avons été rachetés, merci parce que par ce sacrifice, nous avons été guéris de toute maladie nous avons été Seigneur, transforme nos vies. Nous nous attendons, Seigneur, à tes révélations. Nous nous attendons, Seigneur, à de grandes choses de ta part, Seigneur, oh Dieu. Oh merci parce que Seigneur, tu nous donnes toujours au-delà de nos espérances, Papa. C'est vrai, Seigneur, que la soirée a mal commencé, mais Père éternel, nous savons, Seigneur. Mets tout en place, Père éternel. Tu es le réparateur des débris. et nous te disons merci. Merci parce que tu es un Dieu fantastique, Seigneur, oh Dieu. Tu es un Dieu inimaginable, Seigneur. On ne peut imaginer, Seigneur, combien tu es grand, combien tu es bon. Nous ne pouvons imaginer, Seigneur, toutes tes capacités, Seigneur. Oh éternel, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé dans nos vies. Tu es déjà élevé. version biblique habituelle que j'ai c'est la Bible de Yeshua Hamashiach il les a poursuivis il est passé en paix par le chemin que son pied n'avait jamais foulé je vous lis aussi la version Samuel Caen il les a poursuivis et a passé en paix sur le chemin que son pied n'avait pas encore foulé et la version Zadok Khan, il les poursuivi, il avance sain et sauf sur une route que ses pieds n'avaient jamais foulée. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. C'est le verset que le Seigneur m'a donné aujourd'hui. Et. Euh, lorsque je méditais le verset je me suis posé la question de savoir mais qui s'est mis à poursuivre il les poursuivit qui est-ce qui les poursuit il s'agit de nous les élus de Dieu c'est vrai que lu comme, lu comme cela on a, on a l'impression que c'est effectivement euh, le Seigneur qui poursuit mais vous allez comprendre pourquoi je dis qu'il s'agit de nous les enfants de Dieu dans le verset 15 à, 7, à 16 pardon, il nous est dit voici je fais de toi un traîneau à dents tout neuf et tu fouleras les montagnes à les broyer et les coteaux tu les réduiras en menu paille tu les vanneras et le vent les emportera la tempête les dispersera tandis que toi tu te réjouiras en l'éternel tu te glorifieras par le Saint d'Israël le mot poursuivi euh, en hébreu c'est radaf et radaf ça signifie être derrière ça signifie également persécuter ça signifie attendre fermement ça signifie harceler ça signifie poursuivre, et ça signifie aussi suivre ponctuellement. Donc, là, nous comprenons que nous devons persécuter. Et il a poursuivi qui Vous verrez que dans le verset, euh, du verset 6 à 7, on comprend qu'on parle des, des faiseurs d'idoles. Chaque homme aide son compagnon et dit à son frère « Fortifie-toi ». L'artisan encourage le fondeur, le polisseur au marteau, celui qui frappe sur l'enclume. Il dit de la soudure « Elle est bonne ». Puis il fixe l'idole avec des clous afin qu'elle ne bouge pas. Quand on nous parle de, de l'idole, on nous parle de l'ennemi en général. À partir du moment qu'ils sont au service de l'idole, ils ne sont pas pour Dieu. Dans le camp de l'ennemi, il y a tous les rôles pour créer l'idole. On voit qu'il y a le fondeur, on voit qu'il y a l'artisan, on voit qu'il y a le polisseur, On voit qu'il y a le, le soudeur également. Et puis il y a celui qui fixe l'idole avec des clés. Lorsque nous sommes persécutés par l'ennemi, lorsque nous sommes attaqués par l'ennemi, il, il, il ne vient pas forcément d'une seule manière. On voit que dans le camp ennemi, l'ennemi a plusieurs, euh, a plusieurs euh, rôles, il a plusieurs euh, manières de venir contre nous. Ce n'est pas toujours par les pensées, ce n'est pas, pas toujours euh, euh, euh, par la maladie. En fait, il y a plusieurs, il y a, il y a plusieurs sortes d'attaques. Et donc là, on voit que dans le camp de l'ennemi, ils sont organisés, ils sont organisés. Et c'est ainsi que nous-mêmes, nous devons l'être. L'idole, c'est quoi C'est tout ce qui va nous détourner de Dieu. En continuant, dans le verset 3, il est dit, il est, il est parcouru. Il, a, euh, il parcourt, pardon, ou il a passé. Et euh, c'est le mot « abar » qui signifie passer par-dessus, ça signifie marcher dessus, ça signifie passer au travers, ça signifie faire passer, ça, ça veut dire également aller au-delà. Quelle que soit notre manière de, de traverser les champs de bataille, nous devons les traverser en shalom, en sh euh, parce qu'on nous dit qu'il a passé en paix. Et shalom. Euh, je suppose que vous le savez déjà, ce n'est pas seulement la paix, mais c'est un état complet, c'est un état de perfection, c'est euh, la quiétude, c'est sainement, c'est aussi la paix par rapport à la guerre. Donc on voit que la personne dont on parle a traversé en toute quiétude. Et en effet, le, le Père nous a dit dans le verset de 13 à 14, dans les deux versets 13 à 14, car je suis Yahweh, ton Elohim, qui soutient ta main droite et qui te dit ne crains rien, c'est moi qui te secours. Ne crains rien, toi, vermisseau de Jacob, et vous, hommes d'Israël, je viens à ton secours, déclaration de Yahweh, le saint d'Israël et ton rédempteur. Il dit aussi dans le verset 1, et là je lis dans la version de Samuel Cahen. Que les, que les îles se taisent à ma voix. Il parle de la voix que les enfants de Dieu proclament. Que les nations rassemblent leurs forces. Nous sommes les nations. Rappelez-vous que nous sommes appelés à guérir les nations. Je vous l'avais déjà mentionné dans Apocalypse 22 et 2. Et ces nations nous rejoignent. Euh, Apocalypse dit, 22, euh, dans 22 dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole de leur témoignage et lorsque l'on parle de, du témoignage, ce n'est pas forcément euh, le témoignage de ce que Dieu a fait pour nous, là on parle de la parole de Dieu, nous devons confesser la parole de Dieu paraissons alors en jugement nous avons été élus pour juger avec Yeshua, dans 1 Corinthiens 6, verset 2 ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Là, on nous, on nous parle dans le verset 3 d'un chemin. Et le chemin, en hébreu, c'est orac, C'est une manière de vivre, c'est un sentier, c'est une route, c'est un voyageur. Que son pied, le mot régal, Pieds, ces séraphins, ces chérubins, en marche, en printes de pas, n'avaient jamais foulé. Et cette partie nous confirme que Jésus nous parle effectivement de nous, parce que Jésus, lorsqu'il était sur terre, nous avons vu son parcours, il était euh, euh, en Galilée, il était en Samarie, il, a, il, a, il est resté dans la région d'Israël, mais il n'est pas allé au-delà et les pieds qu'il a foulés ce sont nos pieds c'est Jésus au travers de nous il foule euh, le reste du monde parce qu'il nous a dit d'annoncer sa parole d'aller faire des nations ses disciples dans Jean 14, 12 en vérité, en vérité je vous le dis celui qui croit en moi fera aussi les, le, les œuvres que je fis et il en fera de plus grandes que celles-ci Alléluia, gloire à toi Seigneur je voudrais prier et demander au Seigneur de, de nous aider à, à vraiment prendre autorité, à vraiment comprendre que nous sommes les soldats du Christ, à vraiment comprendre que euh, nous devons Prendre, nous devons prendre les armes, nous devons ne pas nous laisser faire, mais nous devons être dans l'offensive. Dans toutes les situations que nous traversons aujourd'hui, nous avons tendance à nous laisser faire. Et ce n'est pas ce que. Dieu attend de nous. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous soyons dans l'offensive parce qu'il nous a déjà assuré la victoire. Et comment, comment pouvons-nous être dans l'offensive C'est en proclamant, en prophétisant, en prophétisant la victoire et en proclamant que nous sommes vainqueurs, que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. « Papa, au nom de Jésus, nous, nous venons ce soir, Seigneur au oh Dieu. » devant ton trône de grâce, Seigneur, afin que, Père, nous ayons, Seigneur, cette parfaite compréhension, Seigneur, de ta parole, cette parfaite compréhension que nous devons combattre, que nous devons nous lever, que nous devons revêtir toutes les armures de Dieu afin de pouvoir être euh, forts lors des combats, afin de pouvoir tenir ferme, afin de pouvoir tenir ferme contre les traits enflammés du malin. Oh Yahweh, oui. nous bénissons ton nom Seigneur, parce que dans les combats tu avais déjà tout prévu Seigneur, tu avais prévu le casque du salut Seigneur, tu avais prévu, prévu Seigneur oh Dieu, l'épée qui est ta parole, tu avais prévu Seigneur oh Dieu, le bouclier de la foi Seigneur, tu nous as donné également de chausser Seigneur euh, euh, le zèle que donne ton évangile. Nous te disons merci Seigneur au oh Dieu pour cette armure parfaite que tu nous as donnée. Nous te disons merci Seigneur parce qu'avec toi nous sommes plus que vainqueurs. Nous te disons merci parce que nous voyons Seigneur. Nous voyons Seigneur comment tu agis. Nous voyons Seigneur au oh Dieu que c'est vrai Seigneur que, que euh, nous, nous nous prions, nous combattons en parole, en esprit, en, par ton Saint-Esprit. Mais Seigneur, tu avais déjà... Tu avais déjà apporté la victoire Seigneur il y a 2000 ans à la croix nous te disons merci pour cela Seigneur merci merci Seigneur et, et je prie ce soir Seigneur pour toutes les personnes qui sont fatiguées qui sont découragées je prie pour ces personnes Seigneur afin qu'elles soient fortifiées Seigneur je prie Seigneur afin que Père éternel tu les touches tout particulièrement ce soir Seigneur et que tu les revigores que tu les que tu leur redonnes de la force Seigneur comme comme tu donnerais cette Seigneur, à, à l'aigle Père éternel merci merci papa pour ce que tu fais alléluia alléluia gloire à toi Seigneur gloire à toi ô éternel merci Seigneur parce que nous savons Seigneur que nous pouvons compter sur toi gloire gloire gloire à toi éternel Dieu tout puissant Ô oh Seigneur, nous voulons élever ton nom encore ce soir, Seigneur. Toi, Yeshua, Amashia, nous voulons élever ton nom ce soir. Toi qui es dans le combat, Seigneur. Toi qui combats pour nous, Seigneur. Gloire, gloire, gloire à toi, Éternel. Gloire, gloire à toi. Ô oh Yeshua, ô oh Yeshua, sois élevé. Mokore, Ma carrière yanda ha carrière, kari yanda la Louange, louange à toi, Seigneur Yay! Yeah. Seigneur des Seigneurs, ton nom gracieux est tellement puissant. Tu es le Dieu puissant. Il n'y a personne au-dessus, Seigneur. Seigneur Dieu, l'esprit. I'm yes. yes. Seigneur, à ta nouvelle Jérusalem, Seigneur, oh Dieu, nous savons, Seigneur, nous savons, Seigneur, oh Dieu, que nous allons nous y retrouver un jour. Nous savons, Père éternel, Père éternel, ces moments de prière, d'adoration que nous avons avec toi, Seigneur, oh Dieu, ce sont des avant, un avant goût Seigneur, de cette nouvelle Jérusalem, oh éternel, oui, Seigneur, oh Dieu, oui, Seigneur, ta présence est le ciel pour nous. Ta présence est Jérusalem pour nous. Oh Alléluia. Gloire, gloire, gloire à toi Seigneur. Alléluia. Oh Heaven Arbre de paix. Kingdom of Royaume d'amour. Bijou du tout-puissant. Precious and pure. Précieuse. Le temple d'El Shaddai, la grande cité des saints. Elle est brillante, elle est resplendissante. Et partout de la, de la lumière. le chemin de la terre promise. J'y vais là où mes pères attendent et là où je serai pour l'éternité. Dans un monde de beauté et de gloire. Yerushalayim Yerushalayim Yerushalayim Elohim est avec nous. hallelujah Je suis sur le chemin de jerusalem Let's hear the songs of prayer. Adoration. Alléluia. Ah, merci pour la Jérusalem qui nous attend nous te disons merci seigneur pour ces moments d'adoration seigneur où nous sommes seigneur dans les parvis de la Jérusalem nous te disons merci seigneur merci pour ces moments précieux merci seigneur où où, où pour ces moments où nous n'avons pas envie de te quitter. Merci pour ces moments, Seigneur, où nous communiquons avec toi. Merci pour ces moments, Seigneur, où tu, où tu nous tiens, Seigneur, en haleine. Oh, Yeshua Oh Seigneur des Seigneurs, nous voulons encore chanter, chanter Seigneur au oh Dieu que tu es notre forteresse Seigneur. Nous finissons Seigneur avec cette chanson du début Seigneur qui dit que tu es notre forteresse, que tu es notre refuge, que tu es notre bouclier. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. You have been sacrificed, you have been handled because of your love, you have been scarred, your blood purchased me, washed all my Alléluia, Alléluia. Adorateurs, adoratrices, je vous dis bonne nuit, que le Seigneur veille sur votre sommeil, qui vous entoure d'une armée d'anges, vous et toute votre famille et tout ce qui vous appartient. Et nous nous retrouvons demain à la même heure. Louange, louange, louange à notre papa qui a été fidèle jusqu'au bout, malgré les perturbations. Malgré les perturbations, nous avons pu faire ce que nous voulions faire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire. Wow. The Lord is my shepherd. Oh oui, Seigneur, tu es notre berger. Donc nous avons besoin, c'est tout ce que nous avons besoin et nous n'aurons plus peur parce que nous avons été restaurés Tu nous, nous as renouvelés comme l'aigle Ta bonté et ta miséricorde nous accompagnent tous les jours de notre vie. De